Nous sommes en guerre. En guerre Contre un virus Euh, bon. Mais si c'est la guerre, pourquoi on n'est pas tous en guerre Au front, on est des millions. Au boulot ou au chômage, avec des revenus qui baissent. À l'hôpital, on manque de tout. De moyens, de personnel, de lits. On ferme même des urgences. En pleine guerre, nous, on continue à faire tourner la machine. Comme on peut. Et puis, il y en a qui profitent. Eh oui. Nous sommes en guerre. Et il y en a qui profitent. Et pas qu'un peu. En France, Bernard Arnault a vu sa fortune augmenter de 26% au printemps, en plein confinement. Et nous, nos revenus, ils ont augmenté de 26% Mais le pire, c'est que ce n'était pas de l'argent magique. C'est le nôtre. Les grosses entreprises bénéficient de milliards d'argent public. Notre argent, malgré la crise, certaines ont versé... 35 milliards de dividendes, c'est beaucoup, tout en supprimant 60 000 emplois, c'est beaucoup. Voilà, voilà, les riches, c'est comme les enfants, il leur faut des règles, sinon ils font n'importe quoi. Par exemple, je te donne des sous-sous, mais tu ne vas pas les planquer dans les paradis fiscaux, tu investis dans la santé, l'école, la formation, la transition écologique, tu n'as pas le droit de licencier, et verser des dividendes. Ni, ni, ni, ni, ni. Sinon, confisquer l'argent. On est les plus nombreux. On peut changer les règles.